Alors bonjour, nous allons faire ensemble un diaporama avec Google Slide. Donc vous êtes d'abord sur votre adresse mail et vous voyez ici dans le, dans le petit carré, vous pouvez cliquer sur le drive. Quand vous arrivez dans votre drive, vous êtes sur cette page et vous devez cliquer sur nouveau et vous observez alors Google Slide sur votre gauche. Donc vous cliquez sur Google Slide et vous allez donc commencer votre diaporama. Sur la droite, vous pouvez choisir la présentation qui vous convient ou qui convient le mieux à votre thème. Donc, vous mettez un titre et vous ajoutez des diapositives. Donc, pour cela, vous vous rendez dans Diapositives, Nouvelle diapositive. Donc, on va en ajouter directement trois et on va euh, mettre un titre par diapositive. Donc la première sera consacrée à, au sommaire interactif. La seconde à euh, l'image, insérer une image. Et la troisième, partager le diaporama. Voilà. Alors, euh, pour faire un, un sommaire interactif, donc vous commencez par euh, noter ici euh, les parties de votre exposé, donc nous, c'est euh, insérer euh, une image. C'est ensuite euh, partager le diaporama. Voilà. Alors, vous pouvez euh, ensuite, euh, si vous le souhaitez, mettre des puces. Là, à droite. Alors, pour rendre ce sommaire interactif, c'est-à-dire pour se rendre directement euh, dans la diapositive concernée, je vais cliquer sur « Insérer une image », me rendre dans « Insertion »,« Lien ». Et vous voyez que je peux soit copier-coller copier un lien Internet, soit me rendre dans les diapositives de cette présentation. Ce que je vais faire... Donc moi je veux euh, me rendre dans la diapositive qui s'appelle euh, « Insérer une image ». Donc Je cherche un petit peu et je la trouve ici. Je clique, j'applique. Pour partager le diaporama, même chose. Insertion, lien. Diapositive de cette présentation. Et je cherche « Partager le diaporama ». Diapositive 4, je clique. Voilà. J'applique. Ensuite, je vais euh, vérifier si mon diaporama euh, est bien, euh, mon sommaire est bien interactif. Donc, je vais ici dans Lire. Je peux fermer les thèmes maintenant pour avoir plus de visibilité dans Lire. Et donc, si je vais dans euh, Insérer une image, voilà, je suis bien dans mon diaporama. Reprenons maintenant, justement, comment faire pour insérer une image. Donc bah vous cliquez sur Insertion et puis image hein, si vous le souhaitez, mais vous avez ici la, la petite image, l'icône de l'image, donc vous cliquez dessus, c'est plus euh, rapide. Et vous allez chercher euh, dans votre ordinateur, par exemple, par exemple, l'image euh, voulue. Donc là, euh, j'ai une image euh, concernant Google Slides. Je me suis assuré d'abord que euh, cette image était réutilisable lorsque je l'ai enregistrée. Voilà, mon image apparaît. Je peux supprimer le cadre hein, juste derrière. Enfin, euh, dernière partie de ce tutoriel, comment euh, partager le, le diaporama. Alors, pour cela, vous allez cliquer ici sur partager. Nommer votre diaporama si ce n'est pas le cas. Donc là, ça s'appelle faire un diaporama, c'est très bien. Je vais rajouter et le partager. J'enregistre. Et donc, je me rends sur euh, obtenir le lien de partage qui est ici. Et vous voyez que là, j'ai le lien de partage. Donc, je peux copier ce lien. Ça y est, il est euh, copié euh, avec ma souris. Et je n'ai plus qu'à l'envoyer à mes collaborateurs ou à mes, euh, mes camarades de classe pour euh, qu'ils se rendent en même temps que moi ou à un moment différent sur cet exposé. Alors, il faut quand même leur donner des droits. C'est ici que ça se passe. Donc, si je clique ici, vous voyez que je peux donner des droits. Soit la personne ne pourra que lire le diaporama sans y toucher, soit elle pourra mettre des commentaires dans la marge, soit elle pourra le modifier. Donc, dans votre cas, il faut que vos camarades puissent modifier le diaporama. Voilà. Donc c'est ce lien-là que vous envoyez à vos camarades en copiant le lien. Ce tutoriel est terminé.